On en m'entend saturé et tout. Oh, c'est génial ça. Je suis passé dans la dernière vidéo de Fuse. Je ne plaisante pas quand je dis ça. Alors, euh, coucou tout le monde, c'est Josbaki. J'espère que vous allez bien. Écoutez, bah, moi ça va nickel. Oui, je joue sur Fuseur Client. On me l'a conseillé. Enfin. Ouais, on me l'a conseillé. Je sais pas comment expliquer le contexte, mais attendez deux secondes. Qu'est-ce que... Pourquoi tu gueules Arrête de gueuler Pourquoi tu regardes le mur Pourquoi t'as un déprimé comme moi <rire> Il faut savoir qu'il y a de très faibles chances pour que je puisse apparaître dans une vidéo d'un grand youtubeur. Genre vraiment, que ce soit Reddit ou autre. Mais là, je sais pas comment. Genre, j'avais vu il a, que Fuse avait sorti une vidéo, euh, enfin sur jeune secondaire, où il parlait bah, du fait qu'il s'était coupé les cheveux parce qu'il avait subi un enfin avait subi un harcèlement, on va dire. Et euh, je suis euh, passé dedans. Je vais vous montrer ça de suite. Bon, puisque je train, vous ne me croyez pas, je vais vous montrer. De toute façon, personne ne me croit ici. Personne ne me croit. <rire> Et ça me casse les couilles. Heureusement que j'ai la vidéo à côté de moi Ah oui pour euh, l'audio en double Vous inquiétez pas Bah c'est juste moi qui ai fait la connerie De mettre le son de la vidéo à fond dans mes oreilles Et du coup bah ça se transpose dans mon micro Voilà je suis con Un kiff où tu peux discuter one to one Non c'est vraiment pas pas pas C'est euh, de fou quoi Voilà voilà ça ça ça Désolé si je vous ai fait peur Mais ça ce montage là Regardez bien ce petit watermark ici <rire> je, suis, je suis choqué Je plaisante pas je suis actuellement choqué. Bio, beaux en plus, en plus c'est ma voix. Je, je déconne pas, c'est ma voix. Je mens pas, putain. -ce que... non, non. Cette vidéo a mal vieilli. Je suis allé au coiffeur juste après. Mais putain. Je crois que je vous donnais un peu de contexte. C'était, il euh, y a pas longtemps. Hein. C'était euh, pendant les vacances de. Les dernières vacances, pas celles-là, mais les dernières vacances, euh, c'était, j'étais en train de jouer à, à Minecraft avec Anto, enfin, en m'a en appelé euh, fauteuil roulant, enfin, histoire de me Concote mais, hé, hey, Anto, tu me casses les couilles à changer tes pseudos. Et, euh, pour un peu plus de contexte, j'étais invoqué avec Anto, j'avais dit ça en plus il quelques secondes, je suis actuellement skis. Et, euh, il faut savoir que, euh, on était, il me semble, en train de. Ouais, on était en train de régler un peu de la coupe de Fuse. Enfin, si je me souviens bien, et, et vraiment j'ai dit en vocal, hé eh, Anto, j'ai une idée, viens, on fait un montage de ça, genre à la Epigrap Battle of History. Il a fait, ouais. <rire> après il m'a dit viens dans ma chambre, j'ai pas compris ce s'est passé. Il y a eu un petit blackout, je me suis levé à côté de lui, il était tout nu. La musique, j'ai fait moi-même. Genre vraiment, j'ai fait la musique moi-même. Je ne plaisante pas. Si vous voulez, je vais vous montrer d'ailleurs. Oui, je vous montre plein de trucs en même temps. Je vais essayer de vous retrouver le projet que j'avais fait. Voilà, la musique, c'est vraiment, des... vraiment juste des kicks, des Des caps 19. Euh, euh, veuillez cop kit de vibe même si qui est plus disponible. Et voilà ce que c'est fait en entier. Voilà. <rire> Avant j'avais fait ça en boucle. D'ailleurs, je vais vous montrer aussi. Le fameux petit montage que j'ai fait. Vraiment, le montage, il m'a pris une petite trentaine de minutes, il me semble. Et franchement, je me suis bien marré. Les paroles... J'espère que c'est pas sur mon compte secondaire. Nickel, c'est bon, j'ai trouvé le truc. Alors, oui, c'est bien cette phrase-là. Vous vous occupez pas de ce qu'il y a au-dessus et d'en-dessous. Mais voilà, voici les paroles. Yo, j'ai de beaux cheveux, j'irai jamais chez le coiffeur. Il me regarde il baisse ses yeux tellement qu'il a peur. En plus, j'ai fait la voix parfaite. Je déconne pas. <rire> au secours! Même si c'est sa chaîne secondaire, mais imaginez-vous bien que Fuse, actuellement, il est bientôt au million, il me semble. Et voilà un peu ce que ça donne. Vraiment un truc tout con. Yo, j'ai de beaux cheveux. J'irai jamais chez le coiffeur. Il me regarde, il baisse ses yeux tellement qu'il a peur. Qu'est-ce que. non, non, non. non. Vraiment, qui si me fume, c'est la transition qu'il y a ici. Euh, Je crois que ça, ça venait euh, d'une un, parodie qu'un autre du bar a fait. Je vais essayer de retrouver sa vidéo. Dites-vous bien qu'avec ce petit montage que j'ai posté sur le subreddit de Fuse, voilà, c'est là, c'est mon truc. 35 upvotes, c'est mon meilleur reddit. Et t'avais même des gens qui avaient répondu à petit malaise... Euh, deux secondes, non, Faut pas me deux secondes. Je sais, je sais même pas que c'était possible que Fuse puisse voir ça. Alors que mon truc date de y a plus de deux mois. <rire> j'ai envie de me suicider. Mais vraiment, voir que, oops, un montage que j'ai fait là-bas vite, que j'ai posté sur Reddit passe dans une vidéo de Fuse. Je, je vois flou Vraiment, je, je vois flou <rire> je, je comprends même pas ce qui se passe <rire> Mais en tout cas, voilà, c'était une petite vidéo pour montrer que je suis pas mort. Je suis en pleine dépression, ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Enfin je crois. C'est pas comme si que ça fait depuis 3 ans que je suis comme ça. Non, pas du tout. <rire> non, et puis euh, voilà quoi. Merci Fuse, bah justement que. De de de, de de... de... putain de... de... de, de, de, de merde. Non, merci à Fuse d'avoir mis ma vidéo bah sur ta chaîne, franchement ça fait... enfin dans ta vidéo, franchement ça fait extrêmement plaisir. C'est vraiment pour la première fois que je passe dans une vidéo d'un grand youtubeur. Non, la deuxième fois. La première fois c'est sur la chaîne de Alex. Euh... Ouais, Alex et Excel ouais. Franchement je vous montrerai le lien et ainsi de celle de Fuse. Et puis voilà, abonnez-vous. On rush les 1K ou alors les 500 abonnés. Comme ça, je pourrais montrer à tout le monde que je fais du bon montage. Bon, et puis c'est juste qui. J'ai une démence.